Sinon, on peut partir aussi du cube et puis faire des, des épanelages par rapport à la sphère. C'est comme une boule à facettes, si vous voulez. Et plus on, plus on continue les facettes, plus on arrive à la sphère. Un cercle au départ c'est un carré. Un c'est une succession de points géométriquement parlant, un cercle. Hein? D'accord Donc là, on fait. Le, le, le chanfrein qu'on fait ici, on, peut, on, le, on le fait à ce moment-là en 3D. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut, dans tous les cas. Non? Donc ce qu'on va faire, j'ai amené les outils, on va en tracer une, on coupe une.. Même à la limite, là, c'est mettre un petit obstacle va peut-être peut faire passer. Les brins, c'est organisé, matériel Et Du coup, je pense qu'on va peut-être voir. Et justement, je pense que même du deux brins, ça ira largement pour tester avec un équivalent euh, squat ou, ou tennis. Ah, là, ça c'est linéarise, ouais. Comme ça, on le coince dans la machine. On voit qu'elle... Voilà, ah est... t'as T'as que ça. On a tout comme y ça. Y a on peut faire des essais. Même des essais sur des bras assez courts, de façon à faire plusieurs... plusieurs essais ouais, de bras, résistance. C est, c est ça. Il va falloir que vous, vous répartissiez le boulot. Et Qui est-ce qui ferait éventuellement des calculs de, de prédimensionnement, enfin, d'avoir une idée de l'énergie du boulet quoi. Et des, et des efforts un peu dans la machine. Sinon, enfin, ce qu'on me de la dernière fois, c'est de repartir de à quelle distance on veut l'envoyer, donc l'énergie qu'il faut euh, transmettre. Mais il faudrait savoir qui euh, ouais. prend ça en charge. Pour essayer d'aboutir à quoi Au couple euh, à appliquer au niveau du ressort de torsion Exactement. Euh, okay. Et euh, t'auras un coefficient d'élasticité là-dessus ou pas Oui. Là, ah oui, normalement. On a de quoi L'année dernière, c'était trop, trop court. Ouais. Et puis, euh, le, le problème, c'est que quand c'est tressé, ça va. Ça va pas se tendre immédiatement, c'est-à-dire euh, ah, yes, avant qu'on oui, euh, euh, sollicite mm, vraiment ouais. euh, la fibre. Et tu peux déjà tester ça avec les brins que tu as et les brins qu'on a en bas, pour faire des comparaisons. Euh, les brins de, les, de euh, euh, euh, euh, monofilaments mm. de tennis, c'est comme ça, on aura une fourchette ouais, de résultats qui euh, sera intéressante. Euh... si vous faites suivant, c'est qu'il vous calcule. Ouais, ouais. Ah, mais de toute façon, les essais ils sont tous indépendants. Ouais, non, mais il faut euh, qu'ils tu... soient réalisés euh, avec les mêmes vitesses, euh, enfin un peu les mêmes ouais. caractéristiques. Tu, tu tournes un petit truc comme ça Oui, même sans noyer le nœud. Bah, si ouais, soit... tu le nœud, il a moins tendance à partir. Hein. Ouais, euh, ouais. Comme ça, ça nous permet d'avoir un truc qui est efficace, enfin efficient pour euh, fin décembre. Après, on sait vers quoi s'orienter pour le cordage. Il ne reste plus que les étudiants qui trouvent leur, le, le nombre de cordes qu'il faut pour l'énergie, euh, il faut qu'on cale aussi le rendez-vous pour euh, la girodière. La balise bah, sera construite à la girodière, c'est-à-dire que logiquement, fin décembre, ils l'ont terminée. Et ils pourront présenter leur travail les apprentis aux étudiants, ça serait pas mal. quoi. Oh, c'est beau Tu regardes l'axe normal, on oui, euh, ouais, fait ouais. un tour, même pas. T'as vu les brins euh, On a passé, je crois que c'était une... On est sur, euh, sur du, du chêne. Bon, ça, ce sera... Euh, là, ça a été mis comme ça, mais c'était juste pour le démonstrateur. Hein, Là, je pense qu'on est, est déjà trop dimensionné, oui, oui, oui. oui. je, est... trop... ouais, ouais. je pense qu'on est entre ça et ça, à la rigueur, ça peut... en plus c'est déjà super résistant ça. Ça c'est déjà énorme, hein. ça, ça ira très bien.